Je vous ai dit qu'un cylindre de révolution, c'est finalement un rectangle qui tourne autour de l'un de ses côtés. Alors on va voir ça euh, en pratique. Je colle un cure-dent sur le côté de mon rectangle. Étape 2. On rentre ça dans la perceuse. Et après, il n'y a plus qu'à faire tourner. Voilà, donc on peut distinguer à peu près la forme de notre cylindre obtenu par rotation d'un rectangle le long de l'un de ses côtés. Hein, on aurait pu le faire également sur si on avait collé le cure-dent le long du petit côté, on aurait eu un, un cylindre beaucoup, plus, beaucoup moins long, plus aplati et plus large. Voilà pour le cylindre de révolution.